Une dernière fois. C'est donc le temps de déclaration de député, député de Paris-Saint-Moscouca. Merci, Monsieur le Président. C'est la saison de Magasiner au local. Je prends la parole aujourd'hui ici en assemblée pour mes commettants. Ils savent que je lance la campagne Magasiner local à partir de cette, cette semaine. Mes commettants recevront des publicités leur rappelant l'importance de Magasiner régional et local. Ça appuiera nos entreprises, leurs employés et nos, notre collectivité. Nous avons réalisé que plusieurs entreprises à Paris Saint-Muskoka ont de la difficulté à faire concurrence au magasinage en ligne, en plus des... et ce en raison de l'augmentation des tarifs d'électricité. Je vais continuer à défendre les entreprises et les emplois locaux afin qu'il soit plus facile pour les gens de Paris Saint-Muskoka de, de mener leur affaire. Nous avons annoncé des politiques afin d'aider les PME, par exemple... Une diminution de 28,5 des impôts payés par les PME ainsi que de l'aide pour les tarifs d'électricité. Nous devrons malheureusement attendre après l'élection pour déposer de telles mesures. Entre-temps, j'espère que la population de Paris-Saint-Muskoka se rassemblera afin d'appuyer les emplois et les entreprises locaux. Afin de les aider, faisons ce qui est en notre pouvoir afin d'appuyer ces entreprises et leurs employés. Donnez un cadeau à votre collectivité ce Noël, magazine local, achetez local. Député d'Hamilton Est, Stony Creek. Merci, M. le Président. C'est un mois très important pour la diminution de la pauvreté ici, le 2 novembre. Nous avons reçu le rapport euh, des, du groupe d'experts du gouvernement. On a aussi déposé le bilan de la pauvreté chez les enfants. Aujourd'hui, nous avons les, entre, les banques alimentaires qui ont Publier publié leur rapport de 2017 sur la faim. Il y a une banque alimentaire dans ma circonscription qui fait un excellent travail. Nos banques alimentaires à l'échelle de la province sont utilisées grandement. Plus de 500 000 Ontariens et Ontariennes ont visité les banques alimentaires cette année, et 166 000 d'entre eux étaient des enfants. On voit que la pauvreté affecte de plus en plus les gens les plus vulnérables de notre pauvreté. Nous se nous, ce rapport nous donnait une euh, vue d'ensemble de la pauvreté en Ontario. Ça nous rappelle la raison pour laquelle les causes sociales doivent être vraiment au sommet de la liste de priorités gouvernementales. Il faut agir maintenant. C'est aussi important d'adopter le projet de loi 6 qui mettrait en place des recommandations sur les taux d'aide sociale par région. Ce qui est important de ce projet de loi, c'est d'assurer que, ces, que l'aide sociale sera ajustée aux besoins, des, seront aux besoins des gens les plus vulnérables de la population. Nous voulons que le gouvernement arrête de ralentir le processus de, de l'adoption de ce projet de loi Il faut qu'il soit adopté d'ici la fin de cette année. Il y a beaucoup plus à faire et le rapport que j'ai souligné nous donne des lignes directrices pour aller de l'avant. Monsieur le Président, allons de l'avant. Député de Mississauga-Brampton-Sud. Je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui, puisque je crois que la sensibilisation sur le diabète est très importante. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un projet de loi émanant de députés afin que le mois de novembre soit le mois de sensibilisation au diabète en 2011, ce qui a reçu l'appui de tous les trois partis. Le diabète est une maladie progressive qui affecte 4,6 millions d'Ontariens. Il y a deux types de diabète. Le type 1, qui est en général développé au cours de l'enfance et de l'adolescence, et le type 2, qui en général est développé par les adultes. Selon Diabète Canada, il y a environ 11 millions de Canadiens qui, vivent, qui souffrent du type 2 de, du diabète. Ces taux de diabète sont plus élevés chez les différentes communautés racisées. En 2011, notre gouvernement a ouvert un centre pour les soins complexes en diabète qui fournit un accès unique pour des soins spécialisés pour des gens qui, Souffre de diabète, Monsieur le Président. La sensibilisation au diabète peut mener à la prévention précoce, peut épargner des vies et sauver des dollars en santé. Merci. Député de Perth Wellington. Je suis heureux d'honorer l'un des grands joueurs de baseball de notre époque et un vrai gentleman, Roy Doug Holiday. Comme nous le savons, Roy est décédé plus tôt ce, ce mois-ci dans un accident d'avion. Il n'avait que 40 ans. Roy euh, laisse un héritage dont nous pouvons tous être fiers en tant que joueur de baseball professionnel et il faisait partie des grands sports de ce sport. Euh, il a joué 67 parties complètes, 30 plus que tout autre lanceur et 14 de ses dans 14 de ses parties, il a lancé plus de 100 lancés. C'est un grand membre du très adoré des Blue Jays. Il a joué pendant 16 ans. Les partisans l'adoraient. Et en plus d'être un athlète de classe mondiale, il avait aussi un grand cœur. Il donnait généreusement son temps, son argent pour les enfants dans le besoin. Il avait une attitude humble qui le faisait de lui un, un modèle pour la société. Je l'ai rencontré alors qu'il a été intronisé au au, euh, temple de la renommée du baseball, euh, ça a été un privilège euh, qu'il m'a dit de travailler au et de jouer au Canada. Les gens ici sont respectueux, sont gentils et m'accueillaient ici, même lorsque je n'étais pas dans le banc, euh, sur le bon banc des joueurs. Il a reçu un traitement incroyable du Canada, et on le se rappellera toujours de lui, comme étant un excellent joueur de baseball, mais aussi comme une personne extraordinaire. Merci, Monsieur le Président. Député de London West. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, je me suis joint à près de 1000 euh, gens de London à une remise de prix qui célèbre les organismes et les gens qui font la promotion du bien-être de la société euh, et qui apportent des solutions à des problèmes complexes. J'aimerais remercier la Caisse populaire euh, de notre euh, région pour avoir euh, lancé cette euh, cérémonie. J'aimerais aussi féliciter les récipiendaires euh, possé Boys, no Kikui, qui encourage euh, la place des femmes dans la, dans la société. Un étudiant de l'école catholique, Jean-Paul II, qui a lancé une levée de fonds pour euh, le cancer, qui est devenue une initiative à la grandeur de la ville, qui a, levé, qui a récolté près de 9 000 en fonds. Il y a aussi l'Université Western qui a offert euh, différents cours pour aider les gens à trouver leur, euh, leur passion et à participer à la collectivité. Il y a aussi le Ladies Book Bag euh, qui aide les... Euh, les bibliothèques publiques et ensuite Wild Child, qui est un programme pour les enfants afin qu'ils puissent euh, passer du temps à l'extérieur. Je salue chacun de ces récipiendaires de prix ainsi que tous les finalistes pour la différence et l'impact social qu'ils ont fait sur notre collectivité. Merci. D'autres déclarations de députés. La députée de Davenport. Merci, M. le Président. La CTT a offert... Euh, un nouveau ser un service depuis dix ans avec le, le tramway 512. Il y a un nouvel aspect qui a été élaboré, qui permet d'aider les entreprises où nous où, qui sont sur la nouvelle voie qui est en construction. Ça fait partie de la vitalité maintenant de notre collectivité. Ça a aidé les entreprises qui sont près de l'avenue Saint-Clair, mais comme étant qui font partie de l'association des entreprises, de l'amélioration des entreprises de ma circonscription, ont montré les avantages économiques pour la ville et la, notre région. lorsque les les gens qui utilisent le transport en commun sont en mesure euh, de faire leur magasinage sur cette même voie qu'ils utilisent pour se rendre au travail et retourner à la maison. C'est un développement très important dans le transport en commun. Présentement, on peut utiliser un transfert de deux heures dans la Ville de Toronto. Ne peuvent utiliser le transfert de deux heures, bien que ce soit possible dans d'autres territoires de compétences. Demain, la CTT aura la possibilité de considérer la mise en place des transferts de deux heures pour les utilisateurs qui utilisent la carte presto. J'appuie mes cométants afin que la CTT considère la mise en place permanente de ce euh, transfert de deux heures. J'encourage les députés à, faire, à appuyer cette mesure, euh, que ce soit à saint ouest ou pour ailleurs en, dans, dans la ville de Toronto. Député de Bruce One Sound, merci. Je suis heureux de prendre la parole et de féliciter Sherry Bartolomeo qui est la femme d'excellence euh, en matière d'agriculture, qui a reçu le prix de, de la Banque de Montréal. Elle appuie l'agriculture depuis toute sa vie dans sa collectivité. Elle continue de faire une différence maintenant. Elle... Euh, ce sont vraiment des champions de la génération. Et Sherry, qui elle-même, elle aime beaucoup l'agriculture. Elle appuie la, sa famille. Elle a été à plusieurs camps, plusieurs conférences, en Alberta en, et à l'échelle du pays. Elle aide beaucoup du côté du bétail. Elle ne manque jamais une foire agricole. Elle est très fière de travailler et d'être ambassadrice de sa région. C'est vraiment une leader dans cet aspect de l'agriculture. Et elle a servi comme chaperon pour le dollar-argent. Et elle a aussi travaillé dans différentes foires agricoles. De plus, Shelley était aussi présente au comté de Bruce alors que sa vie euh, est vraiment très importante euh, travail euh, que sa vie est entourée de, cette, de ce secteur c'est très important elle a plusieurs elle est propriétaire de plusieurs têtes de bétail elle est un rôle pour notre collectivité merci monsieur le président ça, vous n'avez pas, pas lu assez, assez rapidement. Député de Clinton-Lawrence. Merci, Monsieur le Président. Quel parti! Je ne sais pas si vous avez vu la Coupe Grey hier! Les argots! Quel parti! J'aimerais féliciter cette excellente équipe qui a montré le football canadien à son meilleur. La Ville d'Ottawa était été un autre extraordinaire. J'aimerais féliciter le Président Larry Tannenbaum ainsi que Jim Pop qui est le président général des Argos Et qu'en est-il de cette réception de 100 verges? C'est un record. Et Cassius Bond a fait une interception de 109 verges pour aller faire un toucher. Et qu'en est-il du spectacle de mi-temps? Shania Twain, qui était là... Elle est sortie sur un traîneau un Chien. C'était du bon football canadien, un excellent spectacle canadien. La 105e Coupe Grey, oubliez la ligne de football nationale. Nous avons eu l'une des meilleures parties au monde. Et les argots qui ont gagné devraient être félicités. Ricky c'est sa quatrième bague de la Coupe Grey. Incroyable carrière qui a mené son équipe à la victoire. Félicitations aux membres de cette équipe et nous espérons qu'ils gagnent encore l'an prochain. Go Argos. D'accord, merci. Député de Lambton Kent, Middlesex. Merci, Monsieur le Président. Ça commence à ressembler à, à Noël, à Lampton Kent Middlesex. Nous avons lancé, nous avons vu l'esprit de Noël dans ma circonscription, alors que des douzaines d'enfants ont reçu exactement le cadeau qu'ils ont demandé grâce à des commanditaires et des bénévoles. Il y a plusieurs enfants qui ont visité le Père Noël, qui lui ont fait leurs demande de cadeaux pour euh, Noël. Et la surprise, c'est que les lutins de Noël euh, écrivaient une liste, envoyaient les demandes euh, dans différentes villes à des bénévoles qui étaient prêts euh, pour faire le magasinage. Il y a donc eu des achats de poupées, de Xbox, et peu importe ce que l'enfant demandait, ils l'ont obtenu. On avait même un poney qui était là en attente au cas où quelqu'un en demande Il y a les, les enfants qui ont fait leur demande à Noël ont reçu une note qui disait que leur cadeau les attendait à, euh, à un Canadian Tire et ça a été un événement qui a été planifié depuis un an. C'est une gentillesse qui sera re ressentie pour les années à venir. J'aimerais remercier les commanditaires, les bénévoles, les organisateurs qui ont fait en sorte que, cette, que cet événement puisse être réalisé. On nous rappelle de l'esprit de Noël. Joyeux Noël à tous. Je remercie les députés de leur déclaration. Rapport de comité.